Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler du taux de réussite en trading. Qu'est-ce que c'est le taux de réussite en trading Eh bien c'est tout simplement le pourcentage de trades gagnants que vous allez faire par rapport aux trades perdants. Bien sûr nous rêvons tous d'avoir un taux de réussite de 100% de réussir tous nos trades mais c'est quelque chose de totalement impossible. Mais il y a des méthodes qui vont vous donner un taux de réussite bien plus important que d'autres. Vous verrez certaines personnes qui vous parlent d'un taux de réussite de 60% et qui sont satisfaits avec ce genre de choses. Bon, ce n'est pas du tout mon optique car j'ai passé pas mal de temps à chercher des méthodes efficaces. Et lorsque vous avez un taux de réussite moyen, comme de l'ordre de 60%, eh bien vous passez pas mal de journées à ne pas être satisfait. Donc parfois vous avez des journées perdantes et si vous accumulez des, beaucoup de journées perdantes et bien vous n'aurez pas beaucoup de plaisir à, à trader. Donc je connais peu de personnes qui arrivent à avoir des, des taux de, de réussite de l'ordre de 60% et être vraiment satisfaits de leur trading et de leurs résultats en trading et la plupart à la fin du mois ont des résultats négatifs. Vu cela en cherchant différentes méthodes en suivant des formations qui n'étaient bien souvent pas efficaces j'ai cherché des méthodes de trading plus efficaces, j'ai cherché des traders qui avaient des bons résultats et je vous en ai déjà parlé dans, dans des vidéos précédentes. Euh, le trader qui m'a convaincu euh, de, de changer de méthode ou de se concentrer sur une méthode de scalping donc de trading à court terme c'est Benoît Rousseau. Donc euh, si vous le connaissez, si vous regardez ses vidéos sur euh, Youtube eh vous verrez que lui a un taux de réussite très élevé, pourquoi Parce qu'il fait des trades très courts, il fait du scalping euh, le jour où je me suis vraiment intéressé à cela c'est quand j'ai lu qu'il disait qu'il a perdu pendant 10 ans en cherchant différentes méthodes de trading, en faisant du day trading ou du swing trading. Il perdait pourtant c'est un garçon sérieux, il a fait des études, il était même enseignant avant de, de devenir trader pour compte propre et de gagner sa vie de cette manière-là. Mais il perdait, il a perdu pendant des années, des années, des années. Jusqu'au jour où il s'est mis à faire du scalping, qu'il a analysé en fait tous ses traits et il s'est rendu compte que la plupart du temps la plupart de ces traits étaient positifs à un moment donné et puis étaient devenus négatifs. Donc il aurait pu gagner de l'argent à un moment donné avec la méthode qu'il utilisait mais au moment où il prend ses bénéfices ou ses pertes et eh bien la plupart du temps c'était des pertes qu'il était obligé de prendre. Donc À ce moment-là il s'est dit il y a une autre méthode certainement qui va me permettre de gagner puisque mes trades étaient gagnants à un moment donné. Et il a décidé de se concentrer sur le scalping donc des trades à très court terme et c'est comme ça qu'il est arrivé finalement à, à se spécialiser sur cela, sur des trades à très court terme et à avoir un taux de réussite très important. Moi quand j'ai vu ça et eh bien je me suis dit je ne suis pas plus intelligent que lui, je vais donc essayer de trouver moi aussi une méthode de scalping à court terme qui permettrait d'avoir des taux de réussite importants puisque les méthodes que j'avais achetées euh, ne me donnaient absolument pas satisfaction. Euh, il y a malheureusement beaucoup de gens qui vous vendent des formations sans avoir eux-mêmes de bons résultats, Bon, ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos et également de ces personnes-là. Donc euh, soyez prudent euh, à ce niveau-là et essayez plutôt de trouver des, des méthodes de trading où vous avez l'assurance que euh, vous arriverez, que vous ne perdez pas votre temps et que vous arriverez à des bons résultats. Donc pour en revenir à ce que je disais, donc, euh, lorsque j'ai vu les résultats de Benoît Rousseau, je me suis dit bon ben, il semble effectivement que le scalping soit une méthode efficace, je vais me concentrer là-dessus et c'est ce que j'ai fait. Donc cela fait plusieurs années que j'ai fait des recherches moi-même, que j'ai fait des tests, euh, que j'ai euh, d'abord euh, je me suis concentré sur l'euro-dollar euh, qui est un marché euh, que je conseille aux débutants et puis après je suis passé euh, plus récemment donc au Dax, qui est un marché beaucoup plus volatile euh, mais qui permet de gagner euh, pas mal en très peu de temps. Alors bien sûr le scalping beaucoup de gens pensent que c'est une méthode stressante parce que ça va très vite Eh bien moi je dirais que c'est le contraire parce que lorsque je, faisais d autres, d autres, je suivais d'autres méthodes de trading il m'arrivait de me lever la nuit pour voir où en était mon trade et je peux vous dire que c'est vraiment très stressant et on dort très mal quand on a des positions ouvertes. Et qu'on est en négatif et qu'on espère que le marché va se retourner en notre faveur. Et c'est très rare que le marché se retourne en notre faveur donc bien souvent on est contraint, euh, on est angoissé, on se dit si ça descend plus bas ça va, ça va être encore catastrophique, je vais perdre des centaines d'euros voire des milliers d'euros. Et euh, je peux vous dire que c'est vraiment pas agréable de vivre ça, de, de vivre avec ce stress constant qui dure des heures voire des nuits voire des jours. En se disant est-ce que le marché va se retourner à un moment donné, est-ce que je vais limiter ma perte donc psychologiquement c'est très difficile. Alors que si vous faites du scalping à très court terme et eh bien vous n'avez pas ce stress-là puisque vous allez rentrer en position et ressortir très rapidement parfois après quelques secondes ou quelques minutes. Une fois que votre position elle est clôturée et eh bien vous êtes tranquille, il n'y a, a plus de souffrance, il n'y a plus de stress. Donc on a beaucoup moins de stress, vous pouvez si vous voulez prendre un trait de toutes les heures et eh bien toutes les heures vous allez avoir un, un petit taux d'adrénaline qui monte pendant quelques secondes ou quelques minutes mais si vous avez une bonne méthode bien sûr vous allez prendre les traits au meilleur moment et euh, vous le prendrez avec beaucoup plus d'assurance et avec un stress quasiment nul. C'est donc euh, ce que moi je vous recommande de, de faire bien sûr de limiter le stress et de prendre beaucoup de plaisir et de terminer la plupart de vos journées positives en faisant du scalping. Donc revenons-en au taux de réussite. Donc le taux de réussite idéal bien sûr c'est 100%. Donc on va indiquer ici 100% de taux de réussite, c'est ce qu'on souhaite tous mais euh, qu'il est impossible d'obtenir. Alors si on, fait, si on trace un graphique donc on va avoir ici un taux de réussite de 0% et on va dire ici on est à 50% de taux de réussite. Donc il y a des personnes qui vont vous dire bon ben on peut arriver avec une méthode de day trading ou de swing trading à un taux de réussite de 60% on va mettre ici 60% et ils sont satisfaits avec ça. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des journées où on vont perdre 100, 200, 500 euros, 1000 euros et cela on va dire 4, 4 fois sur 10. Ben moi je ne suis pas du tout satisfait avec ce genre de, de, de résultats donc ça me met très mal si j'ai des journées où je perds 500, 1000 ou 2000 euros donc je préfère tout à fait avoir des, des résultats positifs. Tous les jours donc c'est plutôt mon objectif d'avoir des résultats positifs tous les jours même si je vais avoir un taux de réussite de l'ordre peut-être de 95%. Ça c'est ce qu'on peut atteindre avec une bonne méthode de trading voire plus, osciller entre 95% et 100% et avoir pas mal de journées à 100% de trades gagnants. Alors combien de trades est-ce qu'on va faire pour arriver à ce taux de réussite ben Ça dépend, ça dépend du marché, parfois vous avez des marchés qui sont très rapides et parfois vous avez des marchés qui sont beaucoup plus lents. Donc on peut parfois faire 3 trades, 4 trades, 5 trades en une heure et avoir de très bons résultats, arriver à son objectif quotidien qui peut être au début ça peut être de 20 euros si vous débutez, ça peut être de 200 euros, ça peut être de 500 euros, ça peut être de 5000 euros si vous avez déjà plus d'expérience mais en tournant avec un taux de réussite entre 95% et 100%. Donc vous aurez pas mal de journées avec des taux de réussite très importants et des résultats bien sûr positifs et un plaisir de trader bien plus grand que si vous visez 60%. Donc en fait sur cette ligne aussi qu'est-ce que nous allons indiquer eh Bien, Nous allons indiquer le nombre de tics ou de pips que vous allez prendre. Par exemple, si vous prenez un tic, on va dire un point, deux points, trois points, cinq points, dix points, eh bien vous allez avoir une sorte d'exponentielle inversée de votre taux de réussite. A savoir que si vous vous contentez d'un point, si vous avez bien sûr une bonne méthode de scalping eh bien vous allez avoir un taux de réussite bien plus élevé que si vous visez uniquement 10 points. Ça ne veut pas dire que si vous visez 10 points vous allez vous rapprocher de 0% mais c'est l'idée à savoir que votre taux de réussite va être nettement plus élevé si vous vous trouvez dans cette fourchette-là. Alors, Ça peut aller Jusque 5%, tout dépend. Ça va dépendre effectivement de votre méthode de trading, mais vous aurez certainement un taux de réussite nettement plus important si vous vous contentez de petits trades. C'est ce que Benoît Rousseau a constaté donc, que ces trades étaient positifs à un moment donné et puis ils devenaient négatifs. Si vous avez déjà essayé de trader et eh bien vous vous rendez compte que très souvent vous rentrez en position et vos résultats sont positifs c'est-à-dire que par exemple si vous prenez un trade à l'achat et eh bien vous avez une bougie verte et vous arrivez par exemple on va dire ici on a 3 points. Donc on est dans cette zone-là, vous vous dites c'est formidable, je suis positif, vous voyez votre résultat là qui vous donne par exemple 15 euros de gain donc si vous tradez par exemple le DAX à 5 euros le point vous avez 15 euros mais comme vous n'avez pas une habitude de prendre des trades très court et eh bien vous vous dites 15 euros je ne vais pas me contenter, je vais pas me contenter de, de 3 points, moi ce que je vise c'est 10 points. Donc c'est ici c'est ça que vous, vous visez, vous mettez un take Profit à 10 points donc il va se situer on va dire beaucoup plus haut donc pour gagner on va dire 50 euros. Pour vous 15 euros c'est rien ça ne vaut pas la peine donc votre objectif c'est 50 euros minimum. Donc vous mettez votre take profit à 10 pips et vous attendez. Et vous attendez tellement longtemps, vous voyez il monte ici à 5, 5, 5 points mais votre objectif est toujours beaucoup plus haut. Donc qu'est-ce qui se passe Vous attendez et pendant tout ce temps vous auriez pu prendre 15, 50, peut-être même un peu plus. Mais vous ne le prenez pas. Vous laissez l'argent sur la table. Pour vous, ce n'est pas intéressant. Vous, c'est minimum 50 euros ce qu'il vous faut. Et puis, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que le marché se retourne et on redescend. Et on redescend tellement bas qu'à un moment donné, on se retrouve à zéro, voire même en négatif. Alors là, bien sûr, vous vous dites, euh, il n'est pas question que je ferme ma position là euh, à moins 10. Hein, on va dire ici qu'on est à moins 10 euros. Puisque là, j'étais à euh, 25 ou 50 euros. Donc à 25 euros. Donc oui, 5 points, donc on est à 25 euros. Donc euh, vous vous dites, moi, il me faut au moins 50 euros de gain. Donc là, vous refusez. Et vous vous retrouvez. En négatif et peut-être à moins 20 points. Donc là c'est pas plus 50 euros que vous avez c'est moins 100 euros. Sur un trade qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et eh bien vous rentrez dans cette zone-là de taux de réussite de 60% et vous allez avoir pas mal de trades comme ça alors que vous aviez une large marge pour prendre des gains aurait pu vous donner des résultats positifs sur un trade et surtout que vous auriez pu prendre une position là, peut-être encore une deuxième position entre-temps, mais vous attendez, vous attendez dans le temps, dans le temps vous attendez cela et donc vous perdez de l'argent inutilement alors que votre position était positive. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire Eh bien, on peut en dire que si votre taux de réussite euh, eh ben c'est probablement que vous attendez trop euh, longtemps avant de prendre vos bénéfices. Donc à vous de voir quelle méthode, quelle méthode vous préférez. Donc si vous préférez avoir un taux de réussite de 60% ou un taux de réussite euh, qui avoisine les 100%, euh, moi j'ai fait mon choix, je préfère avoir euh, un maximum de journées avec un taux de réussite euh, très élevé parce que euh, ça donne beaucoup plus de satisfaction et euh, ça vous permet donc d'avoir euh, des résultats positifs euh, que vous accumulez euh, jour après jour. Alors bien sûr il peut arriver que, que vous ayez un, un trade qui se passe mal mais si vous avez une bonne méthode de trading en principe vous allez euh, prendre des positions qui on va dire 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 10 vont vous donner des résultats positifs. Donc si vous avez une première, une première bougie qui, qui monte et eh bien bien sûr elle peut arriver directement à 10 points mais ce n'est pas votre objectif. Votre objectif ça va être de prendre à la limite 1 point si selon les indicateurs que vous utilisez vous voyez que ça risque d'être dangereux si vous attendez encore un peu ou bien deux points, trois points, quatre points, cinq points. On ne sait pas exactement mais vous devez absolument utiliser une méthode qui vous donne une probabilité de réussite très importante. Moi c'est ce que j'ai développé avec ma formation au scalping, ça me réussit très bien. Il y a certaines configurations donc j'utilise cinq indicateurs il y a des configurations où je vais dire que j'ai 100% euh, presque de certitude on va dire 99,99% ,99 de chance que mon, mon trade va partir dans le, bon, dans le bon sens et donc je vais décider de couper ma position soit ici soit là soit peut-être plus haut et mon take profit et eh bien je vais, vais peut-être mettre un take profit à 10 points pourquoi? Parce que si la bougie monte très rapidement et eh bien il va toucher mon take profit. mais elle peut très bien, la bougie elle peut très bien euh, monter très rapidement et redescendre aussi rapidement. Vous avez certainement vu des bougies qui ont cela qui ont une mèche ici mais c'est en une fraction de seconde qu’il va aller toucher le take profit de 10 points et puis il va là et puis qu'est-ce qu'il va faire eh bien il va redescendre, redescendre, et aller en négatif. Alors peut-être qu'après il va remonter positif mais ce sera peut-être après 10 minutes. Entre-temps moi j'aurais déjà pris soit mon que Profit là, soit j'aurais coupé ma position là et je ne vais pas avoir tout ce temps d'attente ici, d'incertitude. Je vais attendre une nouvelle opportunité avec mes indicateurs qui vont me dire que de nouveau avec une nouvelle configuration je vais avoir un taux de probabilité très important qui va me permettre d'accumuler comme cela des gains, des trades gagnants, euh, peut-être 10 trades sur la journée, 20 trades, 30 trades ça dépend. Si je sélectionne des trades avec un, un setup idéal et eh bien peut-être que je vais prendre sur la matinée peut-être 10, 10, 10, trades, 10 trades seulement mais je vais terminer ma journée avec des gains la plupart, la plupart des jours de la semaine. Donc c'est un petit peu l'idée du scalping. L'idée du scalping c'est d'arriver à sélectionner vos trades et de les prendre très rapidement et ensuite vous êtes tranquille pour le restant de la journée. Donc pas de stress, vous accumulez vos gains si vous commencez avec des petits trades bien vous allez peut-être terminer votre journée avec 20 euros au début. Et puis après, avec l'expérience, qu'est-ce qui va se passer ben Vous allez terminer vos journées avec 200 euros et puis peut-être un jour que ce sera 2000 euros. Vous voyez, vous voyez l'idée Donc l'idée, c'est de vous entraîner à prendre des, des trades au meilleur moment et de couper très rapidement vos trades et d'accumuler ainsi vos gains. Peut-être que 20 euros, ça va, ça va représenter au début 5 trades. Vous vous contentez de ça mais après vous pourrez augmenter la taille de vos positions et lorsque vous deviendrez vraiment très bon vous augmenterez encore la taille des positions. Si au début vous allez prendre un, un dixième de l'eau, par exemple eh bien vous n'allez pas gagner mais vous allez vous entraîner. Et l'autre avantage du scalping c'est que vous prenez beaucoup plus de trades donc vous allez vous entraîner beaucoup plus à avoir un taux de réussite important parce que si vous faites du swing trading que vous prenez un trade par mois ben avant de devenir un bon trade à prendre vraiment les bons résultats ça va vous prendre des années. Alors qu'avec une bonne méthode de scalping eh bien en quelques jours vous pouvez comprendre la méthode et puis vous vous entraînez. Vous vous entraînez d'abord sur un compte de démonstration où vous testez tout ça et vous verrez vraiment que ça fonctionne en tout cas avec ma méthode et vous visez les, les, les 100% de trades gagnants un maximum de jours. Donc avec les, les setups que je vous donne, avec les, les, les configurations d'indicateurs que je vous donne, normalement vous devez arriver à ce taux de réussite. Vous ne trouverez aucune méthode qui vous donne un taux de réussite de cet ordre-là si ce n'est une méthode de scalping. Donc J'ai essayé suffisamment de méthodes pour pouvoir vous assurer que c'est comme ça que ça se passe. Si vous visez un taux de réussite vraiment très important eh bien il n'y a que le scalping qui vous permet d'avoir ce taux de réussite-là et c'est comme un joueur de tennis. Si vous tapez euh, des milliers de balles eh bien vous allez devenir euh, bien meilleur que si vous tapez une balle si vous allez jouer au tennis une fois tous les trois mois. Donc ça me semble évident, je crois que vous serez d'accord avec moi. Au plus vous faites de trades en scalping, au plus vous deviendrez bon rapidement. Donc pour moi, devenir gagnant en trading, eh bien ça doit commencer par le scalping, par une méthode de scalping qui vous donnera bien sûr des résultats rapides, efficaces. Si vous, avez, euh, si vous respectez bien sûr euh, les indications qu'on vous donne. Donc moi c'est ce que je vous conseille euh, que ce soit ma formation ou une autre. Je vous conseille de commencer par euh, le scalping parce que vous deviendrez bon en scalping rapidement. Après si vous voulez euh, garder des traits plus longs parce que vous allez euh, protéger votre position, ça je vous expliquerai dans une autre vidéo, c'est possible aussi mais je vous conseille de commencer par une méthode de scalping et rentrer en position, sortir en position très rapidement pour cumuler des gains et si au début vous ne faites que 20 euros, 20 euros par jour et eh bien c'est un bon début déjà. Vous savez qu'avant de courir, il faut apprendre à marcher donc c'est la même chose en trading, c'est la même chose en bourse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Partagez-la si vous pensez que c'est une, une bonne méthode, des bons conseils, euh, likez la vidéo ça me fera plaisir également, ça m'encouragera à en faire plus. Et si vous n'avez pas encore une bonne méthode de scalping eh bien je vous invite à vous inscrire à ma formation, vous avez un lien ici au-dessus et sous la vidéo qui vous permettra d'acquérir ma méthode de scalping et je pense que je la propose à un tarif qui est abordable à tout le monde et n'hésitez pas après une fois que vous aurez acquis ça de m'envoyer vos résultats, ça me fait toujours plaisir. Si vous allez sur mon site sergedemoulin.com avis, vous verrez les avis de, de, mes, de mes étudiants et il y en a beaucoup qui ont suivi mes conseils et qui ont des bons résultats très rapidement parce que je pense que c'est ce qu'on essaye tous de, de faire lorsqu'on apprend le trading, c'est d'avoir des résultats rapidement et ça c'est possible avec une bonne méthode de scalping. Voilà j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt, au revoir.